Bonjour, bonjour à tout le monde. Cette vidéo je la fais parce que euh, on perd souvent le temps parce qu'on on pense qu'on a beaucoup de temps. Or, nul n'est sûr du temps qui lui reste. Donc euh, Là, on est lundi. Vous avez sûrement une routine de choses que vous faites. Et. J'espère euh... que vous me voyez bien. Bonjour, bonjour. médecins bonjour mmh, mmh. ce matin et vous savez parfois c'est assez difficile dans ce que je fais parce que je coach les gens et comme paul a dit je peux parler je vous dis les choses et après après vous avoir enseigné moi même j'échoue et parfois vous pensez que c'est facile genre euh, elle maîtrise déjà la chose euh, je pas, mais, euh, voilà. elle, euh, elle arrive à faire ses lavages et alors, en fait je suis qui en en pas mis vous pensez que je n'ai pas besoin de lavage Vous pensez en fait que je, je, je suis tellement immunisé contre le mal que je n'ai même pas besoin de la base. Donc bonjour, bonjour, ceux qui viennent se connecter là. Dans ta vie, tu n'auras les choses qu'à la mesure, à la mesure de ce que toi-même, et je sais que pour certaines personnes, c'est un peu, c'est la routine, genre, ben je connais déjà tout ça, dis-moi quelque chose de nouveau. Vous n'êtes même pas en train de faire le 5% de vos capacités. Vous n'êtes même pas en train de toucher la surface, donc vous n'avez même pas encore commencé à toucher à vos dons. C'est important pour vous de comprendre que ce n'est pas parce que euh, voilà, j'ai déjà mon boulot, je suis confortable. Voilà, je touche mes 2500 euros le mois. J'ai 3 500, 3500 500 dollars ou bien 5000 dollars le mois. Ça me va, j'ai pas besoin de plus que ça. Ça va, et depuis six ans, tu es là au même endroit. Tu n'avances pas. Tu dois te poser des questions. Ta vie ne bougera pas tant que toi-même. Tu ne viens pas faire bouger les choses de ta vie. <rire> Donc, bonjour, Facebookien. Hein. Ouais, Zandine dit, le docteur tombe malade. Ah, oui, ça se fait. Bonjour, la reine francis ou le roi francis le roi francis soit ouais. euh, la reine faux pas bonjour la reine sandrine bonjour qu'une niche bonjour donc je suis aussi en direct sur youtube je veux que vous allez vous abonner sur youtube parce que je veux vraiment il ya des jours où facebook fait des conneries je veux vraiment euh, avoir la liberté de pouvoir poster et j'ai des vidéos que j'ai posté sur youtube que je n'ai pas mis sur facebook donc euh, quand je fais des vidéos que je, je préenregistre, je mets ça sur YouTube. Et sur YouTube, c'est classé. Il y a des, des, des classés en playlist. Il y a la playlist des lavages, il y a la playlist des kits de déblocage, des kits. Il y a la playlist de, la, de, de, de, de coaching. Donc Vous profiteriez beaucoup à ouvrir votre esprit sur YouTube. Bonjour la reine Sidonie, il m'écrit sur YouTube. Si vous ne faites pas l'effort de rester conscient dans votre esprit. J'écoute la physique chaque matin, mais je n'ai jamais rien fait. Eh bien, tu peux te retrouver dans six ans, tu es au même endroit. Parce que c'est toi qui as décidé de ne rien faire. Parce que parfois, j'ai l'habitude de souvent des clients, ils viennent. Et tu sens en eux qu'il n'y a pas la rage. Il n'y a pas le feu là. J'ai une qui a, qui a pris mes services après. Euh, elle a commencé depuis novembre. Donc, chaque mois, elle fait d'abord les lavages. Après, euh, il y a le lavage, il y a les offrandes, il y a toutes ces choses qu'elle a fait. Elle, elle a une sorte de, de, de, de rage, de réussite. Donc, il y a de cela trois semaines, elle a commencé à avoir des attaques. Elle se réveille, une partie de son visage et noire, je ne sais pas si c'est des boutons, c'est Et là, elle. Euh, elle était donc dans les rêves, attaquée, les déceptes qu'on l'appelle, même pour lui, dit que voilà, c'est moi qui te bloque, c'est moi qui fais ça. Et là, je lui ai dit que ma chérie, tu sais, quand la fesse commence, quand tu commences à faire le travail spirituel, tu dois être préparé. Si tu n'es pas préparé, tu vas lire l'heure. Oh, il t'attaquer un peu, on va te pousser comme ça, tu vas dire, oh, je laisse, ah les affaires de la reine Jocelyne là, ah c'était une tout, c'est un tout, je pensais que je suis qui pour croire qu'il va être un jour délivré. C'est la paix, tu as développé la persévérance. Tu fais, tu reviens, tu fais, tu reviens. Donc, alors, quand ce tu commencé, je lui ai dit, je suis sûr qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Parce que le genre d'attaque que tu as racine, elle dit qu'effectivement, je n'ai pas encore le genre d'attaque c'est depuis. Ça n'a même pas fait trois semaines. Il y a une dame qui voulait faire une grosse collaboration avec elle, qui la contacte. Donc là, ils sont dans les derniers trucs pour finaliser. seriez vous serez, euh, serez attaqué ne serez pas sûr quand ça va venir parce que jésus lui m'a dit que l'adversité va venir à cause de moi ils vont vous attaquer à cause de moi donc si vous êtes sur facebook allez vous abonner sur ma page youtube sur youtube j'ai le même nom vous devez juste avoir la volonté de vous abonner du si bas sur youtube tu as des à tu t'abonnes ceux qui sont en direct, avec moi sur YouTube, bonjour. Il voilà, y aura des jours où tu vas te lever, tu n'auras plus. Tu ne voudras même pas aller faire le bain de sel. C'est en fait, les actes que tu ne poses pas, c'est ce qui a fait de handicapé. Mmh. Toute personne qui réussit va te dire qu'à un moment ou à un autre, je suis allé, j'ai poussé un peu plus. Je dors à minuit, je me réveille à 4 heures. Je sors, je ne courir telle distance. Je sors, je n'ai pas fait telle chose. Les choses que les gens refusent de faire. Donc, ce que tu as connu dans ta vie actuellement, c'est le fruit de ce que toi-même tu as cédé. Bonjour euh, Jésus. La Reine Blanche, bonjour. La Reine Tifa, bonjour. La Reine Abétine, bonjour. La Reine Nathalie, Bonjour. Personne ne s'occupe de moi. Pitié, aidez-moi. Ça, c'est les paroles des gens qui sont paresseux. Ça, c'est les paroles des gens qui sont paresseux. Bonjour Bénadette, bonjour la reine Melle. Et euh, j'ai annoncé sur YouTube hier, Facebook, non, j'ai annoncé, il y a une... Euh, on va commencer la première, euh, c'est la deuxième, même c'est l'année j'ai fait la première. La deuxième session d'école de spiritualité. Donc, si tu es choisi, tu as les dons. Dans cette école-là, on ne verra que le spirituel. Je ne parlerai pas d'argent, euh, je ne parlerai pas de ça j'ai un groupe business donc on va faire des formations donc vous devez premièrement être disponible pour regarder même en replay et faire les devoirs envoyés deuxièmement vous devez avoir les finances pour payer je crois que le, le, le on va absolument faire ça sur six semaines et n'aime pas mettre les cours trop longs parce que on va faire ça sur six semaines et après en octobre, on fera une autre rentrée. Donc, en août, le cours va commencer en août. J'ai beaucoup de demandes, beaucoup, même il hier encore. En comptant, un Monsieur, il m'a dit, c'est un roi. Mais euh, la mission qu'ils m'ont donnée, c'est de rassembler maintenant les rois et les reines, de créer un espace où on peut venir. Voilà. On peut venir, on se met ensemble et puis on.. Vous avez des manifestations. Je me rappelle la dernière fois que j'ai fait ça, c'était en novembre. On a fait cette formation sur huit semaines, je pense. 7 ou huit semaines. Et bien on avait des personnes dans le groupe qui rêvaient, avec qui on parlait des dons d'une autre personne. Genre, on avait une personne au Tchad, on avait une en Angleterre avec peut-être deux ou deux personnes en France, je pense. On avait, euh... est-ce que j'avais quelqu'un au Cameroun Je pense pas. En tout cas, il se parti en Europe et puis euh, en Afrique. Donc, dans le, ouais, j'avais quelqu'un au Cameroun. Je me Il y avait une qui était au Cameroun. Et il y avait des jours, la personne qui est en Angleterre rêve et voir comment celle qui est au Tchad est en train d'utiliser ses dons spirituels ou bien celle qui est en france rêve des enfants de celle qui est en Angleterre donc les choisis ont besoin de cet espace où et il y en avait qui a le discernement genre parfois on est en science comme ça et tu vas voir peut-être celle qui est au Cameroun c'est une camoufle très puissante elle peut lire Laura, c'est la personne qui est en France. Donc je veux faire cet espace spirituel, pur et sain dans lequel vous allez découvrir vos dons. Donc je ne serai pas là pour vous enseigner vos dons, mais cette formation spirituelle, ce sera pour vous permettre de découvrir vos dons. Et beaucoup d'entre vous, il y a des sirènes, il y a des sirois, sont cachés vous êtes là vous fonctionnez en sous marin tu as un petit boulot comme ça là que tu fais et très peu de personnes connaissent qui tu es et dans la seule instruction que tu as reçu depuis c'est de continuer à te cacher là bas là où tu es donc je suis là pour te dire que le moment est arrivé y en a parmi vous, vous êtes euh, bonjour la reine Lidine, bonjour Marie, bonjour la reine Soliane bonjour euh, la reine Yao Angéline Angélique et bonjour. Donc je suis en même temps sur en direct sur, sur YouTube donc il y a des il y en a parmi vous, vous avez euh, vous avez reçu des dons et vous êtes cachés il y en a même, vous êtes en train de... Depuis que vous m'écoutez, vous commencez à utiliser ce que je vous donne comme produit. Votre dons sont en train de s'ouvrir. J'ai, tu crois, deux ou trois femmes comme ça en France. L'une, là, quand a acheté le bâton de commandement, son enfant ne voulait pas s'en séparer. Je crois que l'enfant a deux ans. Et les rêves qu'elle fait, elle se voit en train de faire des trucs extraordinaires dans ses rêves. Je lui dis, voilà, il y a, vous êtes nombreux comme ça. Et vous attendiez. Je suis là pour vous dire que le moment est arrivé Donc ceux qui vont connaître ceci vont, vont trouver la vidéo hein. Je ne me casse même pas du tout quoi, vraiment Même pas Ceux pour qui ce message est destiné Vont localiser la vidéo Et vont saisir Et ils seront présents En août quand on va commencer Donc il y a une école de spiritualité Et là ils me disent de vous dire Je ne vais pas mettre de montant fixe dessus. Ah, C'est la première fois qu'on me donne des instructions pareilles. Alors, généralement, moi, je mets mes prix très, très. Donc, je vais. Cette formation n'aura pas de coût. Maintenant, je vais devoir vous. Je vais vous jauger. Donc, vous allez devoir m'envoyer un message. Parce qu'il y en a, vous êtes dans des pays où vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de boulot, mais vous avez beaucoup qu'on vous a déjà donné, qu'on a téléchargé en vous. Et il est temps que ça clique. Donc, ne vous méprenez pas, je ne voudrais pas gratuitement. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire voilà, viens, ne paye pas, parce que spirituellement toute personne qui me suit et qui est vraiment spirituelle, tu sais que dans le spirituel, tu dois absolument sortir quelque chose de toi pour recevoir. Dans le spirituel, c'est un peu comme si pour recevoir de quelqu'un, je dois, quand j'enlève de moi, ça fait de l'espace pour que ce que la personne m'a donné reste. Ce sont des principes spirituels. C'est pour ça que quand je vous fais les vidéos, je dis que même si vous ne faites pas de dons, ce que je vous ai dit, ça ne va pas vous aider. Parce qu'il y en a parmi vous, c'est difficile pour vous de sortir votre argent. Vous devez faire un don. Donc, vous devez toujours donner, euh... okay, voilà. La reine Daniel, bonjour. Ah ben oui, il faut toujours sceller. Donc, bonjour, euh, chavélu. La reine Chaville, La reine Eudoxie, bonjour. La reine Lorette, bonjour. La reine Divine, Marie, bonjour. Soriane, bonjour. Je ne sais pas, je crois que je voulais saluer. Il y en a parmi vous, vous êtes des êtres très puissants n'avez pas besoin qu'on vous reconnaisse, vous n'avez pas besoin qu'on dise, oh, elle est puissante, vous n'avez pas besoin de ça, vous n'avez pas besoin de ça, vous avez attesté vos pouvoirs, vous êtes devenu riche à travers vos pouvoirs, Donc là où tu es là, tu connais que si tu as besoin de n'importe quoi aujourd'hui, tu te lèves, tu te tu parles, tu passes, tu passes un appel. L'argent dont tu as besoin vient. Tu sais ça. Facebook, allez vous connecter sur YouTube. Si elle vous, vous oblige, pas ça, vous n'allez pas partir. Bonjour la reine Crescence. et la reine Mado sur YouTube. Bonjour. Bonjour la reine Isabella. Beaucoup d'entre vous, vous allez, vous, allez, vous allez arrêter votre boulot. On appelle ça le corporate. Donc vous allez arrêter de travailler pour quelqu'un. Parce qu'on est en train d'entrer dans une ère où les dons spirituels vont rendre les gens super riches. Donc, tu, tu, tu lis l'énergie de quelqu'un, ça te donne de l'argent. Tu n'en pas le rêve de quelqu'un, ça te donne de l'argent. Tu consultes quelqu'un, ça te donne de l'argent. Ça, c'est l'air dans laquelle on est maintenant. Et toute personne qui m'écoute, parce que tu écoutes ça, que c'est ton oreille qui ça. Juste parce que tu m'écoutes là, ça c'est réalisé dans ton oreille. Donc, allez vous connecter sur YouTube. Je suis en direct sur YouTube aussi. Allez sur YouTube, reine Estelle. Bonjour la reine Rolande. Au soir. Pour ouais, ça toi tu veux toujours les jours. Tu es là, tu es en quand tu arrives comme ça là, tout le monde garde ses son sac ou bien. Euh, on met les télés en haut, je sais pas. Parce que tu vas seulement gâter. Donc, le moment est arrivé pour vous de... Il y en a parmi vous qui ne souffrez pas financièrement et vous ne manquez pas l'argent. Vous ne manquez pas. Mais vous êtes dans une saison de votre vie où avec tout l'argent que vous avez et tout ce que vous êtes en train de faire, l'esprit vous pousse, que tu dois mettre en pratique. Tu dois exercer avec tes dons spirituels. Bonjour la reine Corinne Simon qui vient d'arriver sur YouTube. Bonjour la reine Florine qui vient d'arriver. Si vous arrivez, donnez-moi un like pour la vidéo. Donnez un pouce comme ça. Même si vous êtes des comme vous mettez comme ça. Edwige Zofak, bonjour. Tu dis que je viens de donner la réponse à une question que tu as posée à tes ancêtres l'école du spirituel oui hier qu'ils m'ont confirmé j'avais lancé une séance une, une session en, en novembre j'avais arrêté après la première session là, j'avais arrêté mais hier ils m'ont donné encore le feu vert donc je suis à positionner au bon endroit je suis à l'épicentre de la spiritualité ici bonjour Cindy. bonjour bien-être bonjour colette bonjour samedi je suis à vraiment de la spiritualité. Oh merci la reine Isabelle. Bonjour la nouvelle abonnée Irène. Vous savez, beaucoup ont souffert. Beaucoup d'entre vous avez souffert. Et vous étiez comme vous voyez la personne comme ça dans la famille que Ah Elle n'a pas fréquenté. Bonjour la reine de Victorine. Bonjour la reine de Divine. Elle n'a pas fréquenté, comment est-ce qu'elle va réussir Et tu as tes, tes, tu as tes oncles, tes cousins, ils sont en Europe depuis longtemps, ils ont déjà conçu trois maisons au pays. En fait, ton temps est arrivé. Et pour ça, tu dois d'abord croire. Parce que dans cette formation-ci, il y aura des gens, ils m'ont montré qu'il y aura des gens qui sont très riches. Donc ils ont déjà l'argent. Il y en a, ils ont déjà l'argent, mais l'argent-là, ils l'ont eu à travers d'autres moyens mais pas spirituels et il y en a qui ne, ne seront pas très très très riches mais ils vont venir mais par contre le tu peux voir quelqu'un c'est un coiffeur il est dans un petit salon pour coiffer coiffe mmh. là nous voilà tu dis que toi aussi euh... j'espère que tu vas vivre dans la formation spirituelle donc tu veux voir un coiffeur non Peut-être par jour il gagne, supposons, 20 minutes ou 30 000. Et euh, tu arrives, tu le vois, tu le sais du tu dis, ah. Mais tu ne sais pas qu'il a des dons spirituels. Tu ne sais pas que là où il est, en tant que coiffeur, on lui a demandé de rester là-bas pour une période. Et il fallait qu'il soit en train de coiffer pour te rencontrer. Et quand il te rencontre, tu l'actives. Ça, c'est le monde du supernaturel. Facebook, je vais me déconnecter avec vous dans trois minutes. Donc, vous devez absolument vous connecter sur YouTube. Tous mes abonnés, là, vous devez partir sur YouTube. Parce que je peux mieux gérer les déceptions comme sur YouTube donc vous devez développer on me dit qu'il y en a parmi vous dans votre famille on vous a beaucoup simplifié et votre grand-mère avait ces dons là ou votre grand-père mais ne vous a jamais dit vous, la Reine du Ciel, Marie Blanche, vos parents avaient cette don, ou bien grands-parents, ou bien arrière grands parents mais on ne vous a jamais dit. Et c'est en vous, c'est en, en vous se manifester. Facebook, connectez-vous sur YouTube. Le nom sur YouTube, c'est The Guy Academy. Allez vous chercher, vous vous connectez sur le direct. Dans deux minutes, je vais arrêter le direct. Sinon. Et parfois dans, les, dans tes rêves, tu vois ce grand-parent-là. Le moment est arrivé pour que tu commences à faire. Moi, j'avais ma, ma, ma grand-mère. La mère de mon père. Bonjour à la reine Javeli, tu es venu par ici, c'est super. Donc comme je disais, beaucoup d'entre vous, vos grands-parents vos grands avaient ces dons. Certains, c'est votre grand-mère qui vous a passé. Hein. Et vous avez beaucoup, vous êtes assis sur vos dons. Peut-être que tu voulais avoir l'argent, tu voulais voyager pour aller en bain. Maintenant, tu es en bain. Et ils me disent de vous dire que c'est le, le temps est arrivé maintenant. Que vous continuez le travail qu'ils ont commencé j'ai grandi avec la mère de mon père et elle avait une pièce à la maison où elle travaillait sur les gens pour moi c'était déjà pourquoi la grand mère s'y fait des trucs des fou comme ça là. donc c'était un monde pour moi qui était je n'y touchais pas mais j'ai réussi à à la porte on m'a dit et c'est fou parce que de tous ces petits-fils, je suis la seule pour l'instant qui, chez qui ça s'est manifesté. Et moi, je me serais dit, bon, si fallait choisir quelqu'un, je crois que ma grand-mère aurait choisi, elle avait d'autres petits-fils préférés, je ne sais pas pourquoi c'est moi qu'elle a choisi. Mais c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Voilà. Donc, Facebook, je vous arrête en 40 secondes. Vous devez partir sur, sur YouTube. Bonjour le roi Olivier. Ma chaîne YouTube a le même nom que Facebook, le guide Diga Academy. Allez vous connecter là-bas. Dans 25 secondes, je vais arrêter. Bon. Donc, beaucoup d'entre vous, souvent, vous êtes bloqués. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes bloqué. Et vous êtes bloqué parce que vous avez refusé d'utiliser vos noms. Tu en te menaces au boulot tous les jours, tu préfères rester dans le boulot là, tu souffres. Alors qu'on t'a donné coquet, okay, viens-tu utiliser tel don aussi. Viens soigner les gens. Ah non, moi je ne veux pas m'en faire des trucs comme ça. Ah non, c'est compliqué. L'affaire là n'est pas compliquée. Ce n'est pas compliqué. Mon Facebook, allez vous connecter sur Youtube.